Les amis, aujourd'hui, on continue notre folle épopée des vidéos de la Galaxy Watch 4. Des vidéos sur la Galaxy Watch 4, je vous en ai déjà proposé plusieurs. Allez les voir sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mon top accessoire. Je suis sûr que, comme moi, vous voulez protéger vos montres connectées ou vous donner un style différent. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. <truits> Personnellement, lorsque j'achète un produit tech, que ce soit une montre connectée ou autre, j'aime bien avoir des petits accessoires complémentaires qui vont me permettre d'accentuer leur durée de vie, de ne pas les abîmer et surtout de donner un style différent, surtout pour mes montres. C'est par ça que nous allons commencer. Nous allons voir ensemble des bracelets pour la Galaxy Watch 4 et pour la Galaxy Watch 4 classique. C'est l'avantage que j'ai à avoir les deux en grand format parce que la taille des bracelets est la même. Commençons par un bracelet style sport que j'aime utiliser avec ma Galaxy Watch 4. Ça va lui donner un style plus sportif que le bracelet de qui vient épouser et qui donne un style plus classe. L'avantage avec ce style de bracelet, c'est qu'il est troué de part et d'autre Ce qui permettra à la peau de respirer Et ce qui permettra d'éviter, vous savez, les frottements Et les irritations, les cloques, etc Que l'on peut avoir à cause des bracelets en silicone Car oui, le fait de pouvoir respirer Permet d'évacuer plus facilement la sueur Et donc d'éviter ce petit désagrément Que moi j'ai longtemps connu à mes débuts de testeur de montres connectées Petit pas conseil Pensez à bien, tous les jours, retirer votre montre Et laver le bracelet avec un petit peu de savon Ça permet d'éviter que cette crasse et d'éviter du coup des brûlures Ce bracelet est vraiment sympa Il donne un petit style plus sport Plus Apple Watch Et est disponible à un prix vraiment intéressant De 9 euros. Comme d'habitude je vous proposerai en description Tous les liens des accessoires que j'ai achetés. Moi je ne vais pas chercher très loin C'est des accessoires que j'ai trouvés sur Amazon Ils seront bien entendu dans la description Passons au deuxième bracelet Là on va être sur un style plus classe Ça va être un bracelet en cuir véritable Que j'aime bien associer à ma Galaxy Watch 4 Ce bracelet permet de donner à la Galaxy Watch 4 Un style un peu Galaxy Watch 3 vous voyez ce bracelet en cuir noir va vraiment accentuer ce design et donner un style vraiment pour sortir ou alors pour le mettre durant les journées de travail moi j'aime bien avoir un petit peu une multitude de bracelets pour diverses occasions et surtout le cuir permet aussi d'éviter les frottements qu'on va avoir avec du silicone parce que en changeant entre le silicone, du cuir pourquoi pas du tissu et pourquoi pas du métal vous éviterez les frottements, les frottements les frottements et d'avoir des cloques à ne plus pouvoir mettre votre montre connectée. Ce qui est vraiment intéressant aussi avec ce bracelet en cuir noir qui va aussi hein, sur la Galaxy Watch 4 C'est qu'il est disponible à 15 15 15€ pourquoi s'en priver Il vous permettra de flamber et d'avoir une montre Qui ira parfaitement avec une belle chemise Vous savez que j'aime bien les chemises Voilà ce qu'il en est des bracelets que j'ai achetés pour l'instant Bien entendu il se peut que j'en achète d'autres Mais ce qui est intéressant c'est que sur tous les bracelets On est avec la technologie Quick Release Donc vous pourrez facilement enlever, remettre le bracelet Et surtout les utiliser sur d'autres montres si vous en achetez d'autres qui auront des bracelets de 20 mm passons maintenant aux accessoires de protection mon premier accessoire de protection que j'ai acheté c'est bien entendu des écrans de protection ça coûte pas trop cher vous avez des packs à 8 euros et ça permet de sortir d'une impasse et d'éviter beaucoup de rayures de micro rayures bien installé il ne se voit presque pas et lorsqu'on n'est pas sûr de la solidité de l'écran c'est plutôt pas mal d'en mettre vous vous avez de la chance parce que j'ai réussi à récupérer une galaxy watch 4 pour vous faire un test de solidité donc vous pourrez voir dans quelques jours en vidéo si la. Galaxy Watch 4 en dans le ventre et si c'est facile de la ou non, activez bien la petite cloche de notification, ça arrive très vite. En parlant de la Galaxy Watch 4, le problème qu'on peut avoir sur ce format, c'est qu'il n'y a pas de lunettes rotatives et il n'y a pas de du coup de lunettes de protection. Ce qui peut donner, lorsqu'on aura un contact sur le bord de l'écran, un impact et une fissure dans l'écran. C'est moins protégé. C'est pourquoi je vous propose ce petit accessoire de protection dédié à la Galaxy Watch 4, cette petite lunette de style. Cette petite lunette se colle, vous le voyez, elle est adhésive. On peut la coller sur la Galaxy Watch 4 et au final on aura un rendu plutôt sympa plutôt sportif, regardez ce que ça donne aussi en mettant le bracelet original hop, on aura un style plutôt sport, après il en existe différentes tailles, différentes gravures, moi j'ai pris vraiment le style sport et je trouve ça plutôt pas mal lorsqu'on a peur de casser sur le côté, ça permet vraiment aussi de sauver une montre connectée en fonction bien entendu de vos utilisations si vous n'avez aucun contact avec votre montre, si c'est juste par accident qu'il vous arrive de taper votre montre mais si vous avez par exemple un métier manuel si vous aimez aller jardiner, faire des choses comme ça avec votre montre c'est toujours bien d'avoir des protections adéquates cette petite lunette fictive de style est disponible à 15 euros quand même, donc choisissez bien le style que vous voulez mettre dessus avant de l'acheter afin de ne pas être être déçu prochain accessoire de protection si vous avez choisi la galaxy watch 4 classique mais que vous l'utilisez aussi dans des situations à risque comme un métier qui voilà qui est manuel où vous pouvez taper avec des outils dessus etc il existe aussi des petites protections de ce style en plastique qui viennent se mettre sur la montre je vous avoue que le rendu pas top top ça fait un petit peu montre de l'espace mais lorsqu'on utilise la montre je sais pas, une heure pour aller faire du bricolage, pour aller faire un déménagement et qu'on veut quand même avoir sa montre et suivre son sport. Ça peut quand même sauver des éclats et des rayures sur la lunette rotative qu'on aime tant. Il en existe des duos, des paires, plusieurs couleurs. Moi, j'ai acheté ce duo de protection à 8 euros les deux. C'est pour moi quelque chose de provisoire que l'on met vraiment dans un intervalle de temps où la montre risque d'être abîmée. Dernier accessoire, ça va être un support de charge pour montre. Il est là, je trouve ça plus sympa. De poser ça sur son bureau et de poser sa montre comme ça pour qu'elle charge et de la laisser charger tout simplement de cette manière. Ça permet de ne pas l'avoir à plat tout le temps, de la mettre et de pouvoir en ranger et même ça donne un petit style plutôt sympa. Surtout que ces accessoires de charge ne sont pas trop chers, ce n'est pas des chargeurs, ça permet juste de positionner son chargeur afin de mettre la montre ensuite dessus. En dessous, on retrouve un petit patin antidérapant qui permet aussi de stabiliser tout ça. J'ai tendance à acheter ce genre d'accessoires pratiquement à toutes mes montres, à défaut de ne pas avoir une imprimante 3D pour me les faire moi-même. Ça, ça coûte 12 euros. Voilà les amis pour mes accessoires, mon top accessoire pour la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 classique. Dites-moi si, comme moi, vous aimez acheter des accessoires ou quels accessoires là que je vous ai proposés vous permettraient d'embellir ou alors de protéger votre montre. En attendant la prochaine vidéo sur la Galaxy Watch 4, vive à fond Merci, à bientôt sur ma chaîne